C'est Lucy Earth Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour, euh, malheureusement, le dernier épisode de Saint Venture avant la petite rentrée. Et oui, et oui, et oui, et oui, vais... c'est mon dernier épisode de saint Rancher et puis de toute façon, euh, comment dire, euh, on a fait le tour donc euh, bon, c'est pas forcément intéressant pour vous euh, à force donc... Euh... Vous devez sûrement vous ennuyer, donc là c'est un gros épisode mais c'est le dernier euh, le dernier, de chez, de, dernier de, du let's play pour le moment. Après ça ne veut pas dire que s'il y a des mises à jour j'en referai mais en attendant c'est le dernier pour le moment. Là on va faire un peu de farm, on va essayer d'activer toutes les fontaines, de mettre euh, les cordeaux en chaos mais bon pour le moment ça va faire beaucoup de... Farm, histoire d'avoir euh, ce qu'il faut euh, pour euh, les gordeaux qui se trouveront euh, qui se trouveront euh, au désert de verre. En tout cas, en attendant, voilà. Voilà. Alors, donc, on va récupérer tout ça. On va récupérer tout ça, j'ai dit. Parce qu'on aura besoin pour euh, faire un peu... Euh, de construction et puis en même temps je vais voir si je peux acheter euh, des plans en tout cas je suis désolée mais bon euh, la rentrée c'est la rentrée et du coup ça sera vraiment le dernier épisode pour le moment après ça sera sûrement euh, d'autres les play mais je ferai des vidéos moins longues là j'en ai profité parce que c'était les vacances du coup vous avez pas euh, un peu de temps et puis vous pouvez le regarder en plusieurs fois de toute façon euh, donc euh, je voulais faire un truc je crois que c'était pas ça c'était foreuse que je voulais c'est les foreuses que je voulais faire alors tiens il y a la raffinerie il y a pas permis de poser ressources ressort de la raffinerie parfait voilà normalement j'ai acheté tout et on va aller farmer un peu essayer de donner un maximum euh, de nourriture au slave avant de repartir au désert de verre et puis voilà en tout cas j'espère que ce dernier épisode long vous plaira quand même et que ça vous permettra euh, d'être moins stressé peut-être pour la rentrée ou de mieux comment dire ah, je voulais je, je le mousse sur le bout de la langue mais j'arrive pas à sortir bon c'est pas grave <rire> euh, donc euh... Qu'est-ce que tu fiches dehors, toi Rentre dans ta cage. On va tout récupérer. On va vendre tout ça. On va donner de la nourriture aux petits slimes qui ont l'air d'avoir faim. Alors, on va faire un tour rapide, de toute façon. Alors là, il n'y a plus rien. Je vais quand même prendre des cocottes. Des coquettes, pardon. Pour pouvoir euh, comment dire nourrir les slams chasseurs et boum en plus il y en a plein c'est parfait ah oui il y en a plein ah oui effectivement 14 coquettes quoi je donnerai des fruits à ceux qui sont euh, qui sont les slams quantiques et donc en tout cas les prochains let's play alors ce sera sur un Valkyrie Drive Bikuni parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo dessus du coup euh, pour ceux qui aiment bien ce jeu ça doit vous manquer. En tout cas euh, vous en faites pas, il y aura il euh, y aura des vidéos sur Valkyrie Drive Bikuni j'essaierai de traduire mais ça sera pas simple. Donc euh, pour ceux qui on de la facilité en anglais n'hésitez pas euh, à donner des, des traductions sur à mettre des traductions sur les vidéos de toute façon je ferai comme je peux hein, euh. j'ai ces petites coquettes voilà on va donner les 15 coquettes au slam chasseur on va ranger le coco et après on va nourrir tout ce beau monde peut-être leur donner à eux mais pas vrai, mais je suis nu. Allez, manger, manger, manger. Je veux juste boire pour les sèmes quantiques. Parce que eux, ce sont les pires, les pires, les pires. Voilà, régalez-vous. Hein voilà comme ça c'est fait je vais voir je crois qu'il y a des poires picotes là non ils sont pas repoussés ok ok ok ok donc voilà on va dire que c'est à peu près bien les petits slimes sont bien je pense alors ramassez-moi tout ça On va ranger le petit coco. Voilà, on va ranger le coco, le coco, le coco, le coco. Ah oh, oui, faut pas, faut pas aussi que. Faut pas que j'oublie de les nourrir ceux qui sont là-bas aussi, que je suis bête. Euh, vu qu'il y en a que deux, ça devrait être bon, je pense, c'est ça. Non, en fait, ils sont trois. <rire> ok, <rire> j'ai rien dit. Voilà. Voilà. On va ramasser ce qu'ils ont. Sur le aurait je crois. On va mettre ça dans la petite raffinerie. Voilà. Télé des peaux Voilà, slime de feu, on les laisser tous les deux là, tranquille. Voilà, on va le mettre dans la raffinerie parce que je crois que j'en aurais besoin. Par contre, les plorts, un mélange, j'en ai besoin pour euh, pouvoir euh, activer certaines fontaines. Coste chic à clic. Les causes chic, tu permet de recaspirer les accessoires chic pour vos slimes. Tire les sur les simples qui deviennent de la mode. <rire> oh non. On va essayer ça. Hein, parce que Attends, il faut que je vois combien il coûte. que je vois combien ça coûte. Alors, de chic à clique <rire> Très cher. Très cher, très cher. Bon, je pense que ça devrait être faisable. Vu tous les slimes que j'ai. Et bon, je le ferai tout à l'heure. Je peux déjà partir pour le désert de verre. Est-ce qu'ils ont de la nourriture eux oui, c'est bon. C'était quoi ce bruit C'était trop mignon. C'était adorable. Oh, ils font des bruits trop mignons. Oh, c'est mignon les bruits qu'ils font. Oh là là, c'est craquant. Oh là là, c'est trop mignon, oh là là là là là là. Leur petit miaou là, oh là là là là là là là, là. c'est trop craquant. Je sais pas si vous l'auriez entendu, mais c'est vraiment adorable. Bon, allez non, je pense que ça a dû, ça a dû euh, pousser, je pense. Ouais, bon après, faut les récupérer. De toute façon, il faut que je les mette de côté. Les poires up parce que j'en aurais besoin. Parce que je crois qu'il y a un gordo tout dans le désert de verre. Donc, j'en aurais un petit peu besoin. De toute façon, j'en aurais un petit peu. Après, je vais ranger le reste. Après, je sais que les mangomantes, il faut que j'en ai assez de toute façon. Ah il faut, aussi, faut pas aussi que j'oublie qu'il y a un gordo slime quantique. Si je ne l'ai pas fait... Ah oui, j'ai encore des petits slime gordo à faire. Du coup, on va essayer de faire le maximum là. Donc, euh, vous inquiétez pas, vous pourrez regarder cet épisode en plusieurs fois. De toute façon, c'est pas vraiment un souci. C'est pas vraiment un souci. Je voulais juste trouver la sortie. Merci. Oh, le coup, je Eh, mais, ça arrête de me faire mal. On va mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5 Voilà, c'est bon, il y en a 5 euh, Là, je vais peut-être mettre des poires picotes Et 10, voilà Quand ça, j'en garde 5 de côté Les mango, mangos, manges, j'en ai besoin je pense que j'en mette pas mal de mangomons ici parce que... Bon, c'est pas grave, on va en mettre que trois là. Parce que c'est ça qu'il faut que j'ai, les mangouments, faut que j'en ai euh, au maximum et donc et donc et donc et donc et donc euh, qu'est ce que je voulais faire euh, non ça c'est pas encore poussé on va s'occuper de ramasser ça ah il y en a là bas j'en ai besoin ah non ça c'est pas encore poussé non mince ça pas encore poussé allez des coquettes encore Allez, viens ici, venez ici, venez ici, le coquette. Oh, j'en ai vu là. Allez, viens ici, toi. Alors, on va lui donner au slime chasseur. Alors. Euh, hop, deux, trois. On va tout mettre là. Voilà. Oh voilà. Parfait. Alors, vous c'est que j'ai mis les fruits déjà Je me rappelle plus. Ah oui. Alors là, ça doit être les légumes. Voilà. Bon bah on va partir au désert de verre De toute façon hein, euh, Normalement je leur ai donné ce qu'il faut Est-ce qu'ils ont encore à manger Non ils ont plus rien à manger les beaux Donc Qu'est-ce que ça fiche là ça Allez mange ça Ah vous avez même plus faim quoi Allez, tenez, voilà. Voilà, voilà. <rire> Donc, je voulais partir là pas. Voilà, voilà, voilà. Oh, bah tiens, c'est parfait. Je pourrais mettre ça dans la raffinerie. Comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser mes petits slimes. <rire> Bon, avant de repartir, on va plutôt mettre euh, tout ça euh, dans la raffinerie. Voilà. Je m'en fiche. Là, voilà. Let's go to raffinerie et après let's go to désert de verre pour euh, la dernière fois donc donc et donc et donc, donc, donc euh, voilà voilà voilà on va mettre ça là bas dans la raffinerie je pense que je trouverai des coquettes multicolores euh, là bas parce que je préfère garder celles qui sont ici tranquille alors on va tout mettre là alors j'ai combien Porte rose 34, ouais, 38, 34, 3... Ça va. Parfait, donc on part. Et cette fois c'est officiel, on part. Let's go, let's go, let's go. Let's go de... des heures de verre, si ça veut bien arrêter. Euh, On va ouais. C'est pas grave, je les nourrirai, euh, je les, nourrirai les mosaïques plus tard. Hein. De toute façon, euh... oui bon. Diversification. Ok, j'ai eu un succès, <rire> un succès Steam. Je vais pour faire des trucs en off, j'ai pas tous les succès Steam. <rire> On va prendre ça avec nous, quand même, au cas où. Parce que si on en trouve sur le chemin, on va pouvoir tout, tout mettre euh, la raffinerie. Et on va construire euh, une fourreuse. Alors, let's go, désert de verre. Faut juste que je me souvienne par où il faut aller. Mon connaissance risque de me perdre, comme d'habitude. Alors, on va tout prendre. Rien à faire, on va tout prendre. On va tout prendre. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Là. Comme ça, c'est bon. Ah, putain. Réussis-toi. Alors, désert de verre, désert de verre, let's go Tiens, Coco, on va prendre des coquettes. Il va te faire. Il a bouffé ma coquette. Ce petit con. Oh là là. Aïe. Mais vous arrêtez de me faire du mal. Bande de slime. Donc. De toute façon, je prends des coquettes. Là-bas, de toute façon. Voilà, j'ai 50 plantes parfaites. On se parle, bah, j'ai pas envie de me faire choper par les arcs-en-ciel là. Qui sont pas très commodes. Après, je vais voir si j'ai eu des améliorations et des améliorations pour euh, euh, le jetpack et le vacaspirateur. Je, vac oh, je sais pas comment ils appellent ça. Alors. J'ai réussi à faire quelque chose une fois. Non, c'est pas ça. Ah voilà, c'était ça. Ouais, Il faut que je trouve euh, donner de la carte de cette zone-là. Ah oui, tout ce que j'ai là-bas. Mmh, mmh, mmh, mmh. Oula, je crois que c'est tellement grand que j'ai pas tout exploré, je crois, encore. Allez, let's go. viens J'en ai besoin. Ah oui, là, il y a masse porte euh, là. Euh, Non, c'est pas de ce côté-là. comment les coquettes ici je crois qu'elles sont pierreux sont en glantière bon c'est pas grave moi ce qu'il me faut c'est des multicolores bon c'est parti pour se perdre à nouveau hop là normalement j'ai des plantes en Milan pour des petites fontaines et donc, donc, donc. Euh... Par là, je crois. Oh, non. Oh, mais c'est pas vrai. Mais ils arrêtent pas de me sauter dessus, là. C'est pas possible. Ou alors, c'est moi qui suis sur leur chemin. Euh, je sais pas. Allez. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Euh, je sais pas si c'est pas par là-bas qu'il faut que j'aille. Ou l'autre côté, je sais plus. Hop. Allez, on va prendre de l'eau. Voilà, j'ai ce qu'il faut, je suis parée. <rire> Pour affronter le désert Donnez-moi des coquettes Voilà parfait J'en en entends mais je sais pas où est-ce qu'elles sont ces coquettes Je les entends pourtant Bon à ce moment je vais, vais d'autres Alors alors euh, donc c'est faire vers... ou oh, mais je me perds tout le temps ici c'est pas possible ah une carte je crois que c'est ça parfait alors ça c'est cool euh, donc je suis pas du tout dans la bonne direction je crois Alors, ça va être dans le coin, je pense. Mmh, mmh, mmh. Ça doit pas être bien loin. Putain, mais ça m'a fait peur. Hop là. Donc, euh, voyons voir. Je suis un peu au bon endroit on va s'en sortir j'ai cru que je vais mourir comme oh, ça c'est bon ça ah, enfin je laisse ce sam doré Ouh, il m'en aura fallu du temps pour l'avoir celui là Laisse toi C'est pas toi qui me fous. Alors, est-ce que c'est dans le coin Ouais, ça c'est dans le coin. On va y arriver, je vous le dis, moi. Donc, il faut que... faudrait que je passe par là. Mais pour ça, il faut que j'ouvre la porte. Ah, voilà, je l'ai. c'est là parfait. On va pouvoir y aller. Et peut-être que je vais vous montrer euh, comment faire les petits trésors, là. Parce que euh, je, dans une ancienne partie, j'avais réussi à débloquer. Du coup, euh, hop là. Bon. Est-ce qu'on attend qu'il fasse jour ou on y va On s'en fiche. On y va comme des fous. <rire> alors, alors, alors. Euh, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Donc, donc, donc, c'est quoi là-bas mm -hmm. un truc rouge là. Est-ce que c'est un slime de feu ou c'est une porte Ah non, c'est un slime de feu. J'en prenne d'autres. Qu'est-ce que je peux gérer Non, je peux rien gérer, mince. Sinon, je l'aurais pris, bon, c'est pas grave. On en retrouvera d'autres, de toute façon. C'est pas la fin du monde. Alors, où sont... Ah, des coquettes. J'en ai besoin. J'aime pas quand ça folle la musique. J'aime pas trop ça. <rire> c'est ce que je pensais. hop, Il y en a un là. c'est euh, qu'il y en a d'autres déjà. Je là, on m'en trouvait un. Des... Il m'en faudrait d'autres, s'il vous plaît. Ah, là. Voilà. Voilà. Let's go. On va y arriver. Moi, je vous le dis. Euh, Où c'est que ça peut être le dernier ou l'avant-dernier On va attendre un peu que ça revienne l'énergie. Alors euh, de toute façon, je suis sûre que c'est devant mes yeux, je le vois pas. Alors, euh... Allez, allez oh, C'est pas vrai. Est-ce que je peux trouver les autres là Il me manque qu'un ou plus sûr, je sais plus du tout. Non, non, non, non, tu ne tombes pas. On ne tombe pas, mademoiselle. Là, il y a la petite fontaine. Il n'en manque plus qu'un. La manque, où c'est qu'il est, qu est Où c'est qu'elle est cette qu statue Je suis sûre que c'est même. Je suis c'est pas très bon en plus. Je vais prendre la petite coquette là. J'en ai eu besoin. Viens. Ouh là là, j'aime pas quand la musique fait ça. Ouh là là là là là, là. Alors. Où c'est qu'elle est cette dernière statue ouais, Devant mes yeux, je suis sûre je la vois pas du tout. Mais elle est où Où est-elle Où est-elle Venez avec vous, venez avec moi, vous deux là, trois ou quatre ou cinq. Euh, c'est que peut être cette dernière statue Je m'y arrivais la trompe. Allez Montrez-moi la statue. Parce que j'ai plus qu'un seul truc à mettre en plus. On a vu, c'est dans le coin, c'est dans les environs, hein, parce que généralement, elles sont pas très loin euh, des fontaines et les, les statues. Alors, peut-être là, je, je sais pas si je suis allée voir là. Euh, hum, hum, hum, hum. S'il vous plaît, laissez-moi voir la dernière statue. Je veux cette dernière statue. Ah, voilà, enfin il me dit donc. C'était compliqué. normalement la fontaine est là. Voilà, parfait. C'est toujours joli quand on voit les fontaines. Voilà, parfait. Est-ce que j'ai toutes les fontaines ou pas Je pense pas. Hein. Et puis on en trouvera d'autres, c'est hein, vraiment le souci. On trouvera sûrement d'autres fontaines, d'autres plantes à arroser. Est-ce mmh. que je sais qu'il y en a dans Ah je été sûre qu'il y en avait une là Mais après le truc c'est qu'il faut que je trouve une fontaine que je me souvienne où c'est que c'est Toi viens avec moi Non Mmh. Alors, on va attendre un petit peu Allez Ah, je crois que ça commence à enfin, euh, venir le jour Évidemment Je me suis, suis mal prise Vous savez quoi, on va passer par là Bon, va, on va trouver une fontaine plus tard. En attendant, je vais nourrir euh, le gordo. Please. Ah ben... Que je suis bête. Voilà, comme ça, on va pouvoir... Oh purée, j'aime pas ça. Au bord de ça Comment je peux de l'écouter Je n'ai pas le temps je crois Parce que j'ai pas assez d'énergie. Tant pis On le fera tout tard Ouh là là là là oh, C'est hallucinant Allez, ah, enfin, c'est on va mettre ça là parce c'était un peu le bazar quand même Et très très très préhistorique pré, pré historique ok parfait j'ai découvert d'autres trucs ça ça va être fini je pense et il dis donc j'ai eu chaud voilà voilà voilà voilà fini parfait on va pouvoir tout mettre là bas voilà parfait que je peux fabriquer quelque chose? Non, non, je ne vise comme tout. Sans va où laisser la paire, puis attends, euh... non, c'est pas ça. Je voulais une foreuse. Voilà, comment ça va mettre plusieurs ça pas. Donc, on va trouver où les mettre. Non, c'est ça que je fais. Alors, là, ça, là, voilà. Ah oui, j'avais même pas vu que j'en je avais là aussi. C'est pas grave. Ça arrive. Voilà. Comme ça, c'est bon. On va pouvoir ramasser ça. Je savais vraiment pas que je fais ça. Ah oh non, mais c'est hallucinant. Mais je suis n'importe quoi. Hein. Hop. Voilà. Je vais vendre vos florts. De... Parfait. On bah, va aller vendre ces portes-là. Je crois que ça vaut encore pas mal. Merci. Des mosaïques. Parce que j'en ai besoin des sous-sous. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y non, tout baisse. Voilà. Ça devrait le faire pour le moment. On va retourner là-bas. J'aimerais bien finir cette fontaine parce que... Voilà. Alors, alors, et on va envoyer. Voyait... Est-ce qu'on peut, je sais pas, moi, avoir des trucs là, du carte. Les vous en pas envie de me faire attaquer. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une carte ici ou non Bon, c'est sûr que maintenant, c'est pratique qu'ils aient mis une petite map. Franchement, euh, c'est bien, bien pratique. Voilà. Manger, si vous voulez. Alors, est-ce que... Non, il n'y a rien ici. Bon, c'est aussi immense, cette zone, non Alors, ah oui, il faut que je pense aussi euh, exploser celui-là. Je serai Ah, une donnée de carte là. Parfait, parfait, parfait, parfait. Parfait. Je commence à dévoiler petit à petit toutes les zones, quoi. Mm -hmm. Ça, c'est vachement cool. J'ai aussi une zone là. Euh, J'aimerais bien faire plus. Mais bon, ça serait bien qu'il y ait quand même de l'aide pour euh, comment dire, euh, dire euh, quel symbole signifie quoi. Hein, parce que là, il n'y a que symbole. Euh... Donc voilà, on va repartir. Allez, on revient en arrière. J'ai la carte ici. j'ai plein de gordeaux à exploser encore. Alors là il dit qu'il y a deux clés 16 coffres. Il y a deux clés 16 coffres. Donc il faut trouver les slams avec les clés. Parce qu'on a beau découvert toutes les zones, pour le moment il nous manque pas mal de raccourcis quand même. Allez, partons à l'aventure. Deux aires de verre, encore une fois. Finir les petites fontaines. Alors, voilà. on va... Là, c'est bon. que je trouve la zone où je n'ai pas encore la carte pour que je puisse le faire avec vous. Donc, donc, donc, donc... Est-ce que je m'en approche Non, pas du tout ça peut être ah oui c'est laurier a... oui alors là le a... ok ça peut être la jungle ça je crois que c'est l'espèce de jungle de son va y retourner hein donne la voix non J jure c'est slime Grosse grosses bandes quoi donc là je l'ai eu celui-là ici je crois qu'on a plein de clés encore à trouver euh, on doit aussi euh, découvrir euh, des raccourcis pour aller plus, plus rapidement chez nous enfin bref euh, donc est-ce que c'est ouais, est la zone dont je m'approche la zone dont je m'approche dans cette zone là que j'ai pas encore découvert la carte ah, je vous jure alors oui voir je suis donc ce serait vers où la carte J'y suis. Bon, j'ai halluciné. J'ai cru qu'il y avait une donnée de carte ici, mais non, c'est qu'un coffre. Donc, commente, s'il vous plaît. Je vous rappelle que je n'avais pas vu que l'énergie que j'avais. Donc, euh, c'est qu'elle peut être cette donnée de cartes petite carte où es-tu il y a quelque chose là est-ce qu'on peut y aller ah ouais <rire> on peut vraiment monter là partout hein c'est ça c'est bien avec que ça me c'est qu'on peut monter partout du coup je suis revenu <rire> C'est pas grave, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Je vais voir là-dessus. Donc je voulais voir s'il n'y avait pas des dons de cartes dans le coin, mais apparemment non. Peut-être pas ici. Je sais pas où ce que ça peut être. Peut-être au niveau du raccourci, hein, c'est possible. Hein. Bon, après, il faut trouver une clé. Il faut une clé. C'est vrai aussi qu'on puisse mettre des marqueurs pour dire, ouais, il y a un bord de slime ici. Mais bon, je ne peux pas trop en demander non plus. Yes. J'ai eu mon Lucky Slime Allez Phil merci J'ai plus de Poulette donné Ah bah si on en fait j'en avais plein Mettez-vous là euh, Donc là mmh, mmh. on sait que je suis par là donc voilà, alors il faudrait que je passe là que je ça là et après j'arrive là Donc j'hésite par là. Mais lâchez-moi là, les petits miaou là qui, qui sont trop chauds mais qui sont casse-pieds. Non, je suis content par là. Euh. Ça doit être vers là alors du coup. Ouais, je crois que c'est vers là. Est-ce qu'on est à l'extérieur Voilà. On va continuer un peu là. Non, mais je suis bourrée, évidemment. Je suis bourrée de côté. Encore une fois. Je me perds facilement ici, quand même. Euh, donc, vers là. Je suis en train avec moi aussi jamais. Après, on passe par là. Voilà. Bye pas entendre des miaou quoi donc pas par là je suis complètement à l'opposé mm -mm -mm -mm. oh, là Hop là Ouf, je vais tomber dans l'eau j'aurais eu l'air qu'on tombait dans l'eau quand même on va attendre un petit peu ah, ah, ah, ah. Alors, là, il faut que j'ouvre cette porte-là. Évidemment, ce n'est pas de ce côté. Alors, où c'est que je peux ouvrir la porte Oui, le bouton pour ouvrir la porte. Ah, peut-être là. j'ai eu le gordo quantique ici. Non pas du tout. Faudrait que je le fasse. on peut je crois qu'il donne une clé. Oui, c'est ça. Il donne une clé. Ah, donc donc donc donc donc. On va se mettre par là. Est-ce que c'est ouvert Oui, ça doit être ouvert là maintenant. Parfait. heureusement qu'il y a une carte hein, franchement <rire> on se perd un petit peu moins facilement comme ça parfait ah oh oui c'est vrai qu'on pouvait se mettre par là aussi mais moi ce qui m'intéresse c'est d'aller là dans le désert donc donc donc donc on y go faut juste que je me rappelle où est la fontaine et surtout la petite fleur à arroser là parce que tout à l'heure c'est ce qui m'a un peu fait faux bon <rire> justement tiens il y a des slimes de feu disparu sous mes yeux j'ai l'impression alors est-ce qu'il y a des poires ici ou non après il y a des endroits où je suis pas allée j'ai l'impression Mais, je l'ai entendu, j'ai entendu un genre, un genre de slam spécial, je quand même pas halluciné. Euh, donc, je crois qu'il y a une fonte de fleurs dans le coin. Alors je sais que la fleur est là je crois. Ouais ça. Si je fais ça. Donc ouais, donc en gros il faudrait que je passe par là. Allez, on se dépêche. Et voilà, normalement, j'ai fait tout. Enfin, j'espère que j'ai fait tout. <rire> voilà, comme ça, hop. On va explorer la suite. Il faudrait des petits fruits avant toute chose. c'est cool. Alors. Je m'en fiche un peu des stream phosphore. J'ai fait une boulette. Oh, <rire> C'est pas possible. J'ai fait une boulette. Bon, vous savez quoi, on s'en fiche. Hein, on va déjà faire euh, les, les petits... Euh, les petits gordeaux qui sont les plus proches. Ça c'est un jeu mais je sais pas si sais. Ah il faut ça récupérer on va donner les cubés que j'ai au slime comme les fruits voilà on va mettre on va mettre 20 voilà. 10 et 5. Comme ça. Donc, donc, donc. Euh, on va tout mettre là. Hein. En attendant, on va en mettre voilà, on va donner le reste. Ah mes petits slime rocheux, ça va falloir que je les nourrisse tous un moment ou on va donner un autre. Voilà, allez manger. Euh, il faut des ocaucas, c'est ce que je cherchais. Il faut que j'aille voir les qui cotent et tout. Alors, on va voir. Ça, c'est bon. On va mettre... Euh, on, va tout, on va en mettre 19. Comme ça, je garde un petit au oka, oka de côté. Voilà. Je vais finir par faire plein de petits potagers d'Oka-Oka et de métrage de, de cœur comme ça. Voilà, parfait alors, qu'est-ce que vous m'avez récupéré merci ah, il y a des trucs nouveaux là volutes de vapeur si tu la cherches, tu trouveras quelque chose de magnifique c'est que je pense à y nourrir eux parce que les pauvres je vais être en train de mourir de faim. Parfait. Ah tiens, poussière de lave. Le tas matériaux est indéterminable. Vous allez manger tout ça ensemble, il eh ben, mon con. Venez ici, vous deux, là. Il faut un incinérateur. On mange en et puis voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça, alors que je suis sûre qu'il y a un truc plus simple à faire pour... Euh leur remettre de la cendre. Ah, me connaissant, je suis au plus compliqué tout le temps. Voilà. Je vais garder les petites portes. C'est bien. Hop. Hop. Hop voilà, est-ce que j'ai des trucs que de nouveau de débloquer Alors après je vais essayer ces cloches, que ça plaira à Islam Fury qu'il entend au sérieux. Quand de suis claquante. Ça la mode. Ça, sera, ça me plairait vachement d'essayer. va essayer, sinon on va essayer ça tout de suite <rire> au pire. De toute façon, vu que j'ai nourri tous mes slimes normalement, j'ai pas mal. Alors, aspirer tout. Allez, on va mettre trente 50. D'ailleurs qu'avant qu'on galérait pour pouvoir au moins attraper des euh, slams, euh, avoir plein de plortes et tout. Allez. Oui. Et mince, tant pis. On va regarder 10. Ça monte vite maintenant après je mettrai le restant directement dans la raffinerie que je garde parce que j'ai dit que j'en je gardais 10 voilà comme ça c'est très bien pratique euh... allez on va tout mettre là dedans Ouais on va encore j'en mettrai quand ils en auront fait d'autres. Mais je crois que maintenant j'ai tous les slimes. On va voir ça. Slime. Slime rose, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai tous les slimes. J'ai découvert tous les slimes. Allez. Voilà, j'ai tout normal. Allez, on va tout. Ça monte vachement vite maintenant. Avant, avant ça a monté pas très vite parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de plantes. Mais là, vu qu'on a plein de potagers et tout... il faut que je regarde si les poires picotes euh, sont tombées. Alors, plantes mielleuses, 110. Je pense que j'ai ce qu'il faut en hein, plantes mielleuses là-dedans. Donc, on va vendre les restes. Allez, on ramasse. Allez, on va tout vendre en porte-mêleuse et en presque tout vendre en mosaïque. Et on va garder 10. Ah bah, ben, il y en a que 10. Du coup, on va plutôt tout vendre. <rire> N'empêche, on a foison des porte-mêleuses. Hein. Neuf Voilà, comme ça, on peut récupérer qu'ils auront fait. Euh, les pauvres, ils ont faim. Voilà. Voilà. Après, on va leur donner à manger ces beaux ce là Quand même. Les pauvres. Voilà. Le ploire, ni le, on pourra tout vendre. comme je vous l'ai dit au début de vidéo ça sera beaucoup de farm ici dans ce dernier épisode voilà on va les garder les 10 comme ça on peut les, les mettre dans la raffinerie Je vois toutes les portes milleuses de toute façon parce que j'en ai trop. Ah comme quoi ça remonte les portes tout Toutes ça va encore pas mal. Hein. Je suis désolée de vous piquer euh, une mais j'en ai besoin pour là bas. Voilà. Alors, les plortes rocheuses, j'en ai plein aussi. Allez. Ça commence à remonter tout ce qui est plortes tigrées, rocheuses et tout. Alors, voyons voir. Oh, les pauvres, ils sont tous affamés. <rire> non, pas le tout. C'est pas vrai, je me fais attaquer. Toi, viens ici. Parfait. Après, on va voir ce qu'on peut prendre. Bien, c'est pas ce que je C'est pas grave. Voilà, parfait. On va ranger les autres dans la raffinerie. On ira voir des petites coquettes, euh, les petits potagers. Alors, euh, j'en ai pas mal quand même. Par contre, ce qui va me manquer, c'est sûrement les pleurs roses par contre. Hein. Et pourtant, j'en ai à cause de... Alors, comment ça se fabrique euh, à cause de chic <rire> pour tout ça ah il faut des indigoniens, volus de vapeur joli royal tech encore et pour l'autre joli royal le miel sommeil profond, plante le de voilà c'est pas grave au moins on a les plans déjà donc il me reste... À prendre, ah. c'est une quantique. On va y vendre tout ça vivement que je puisse augmenter euh, la capacité de transport de, du bac aspirateur. Après je pense que je m'arrêterai parce que ça commence à faire quand même pas mal long. Du coup ça va un peu peut-être vous saouler. Surtout qu'il y a beaucoup de farms. Et puis de toute façon je ferai peut-être d'autres vidéos. Peut-être pas maintenant mais plus tard s'il y a des mises à jour. Donc je ferai quand même pas mal de petites choses en off. Histoire de bien m'avancer. Voilà, j'ai presque fini la récolte de tout ce petit beau monde. Voilà. On va vendre tout ce qui est de chasse euh, et tout. Mais pas beaucoup, hein. Les boum, ça va être pareil. Voilà. Alors, on va vendre sauf 10 comme je fais on va tout mettre dans la raffinerie voilà normalement j'ai fait toute la récolte possible pour les plantes. je vais en mettre plein dans les raffineries et tout récupérer ce qu'il y a dans les trucs que j'ai fait, depuis que j'ai créé on va aller voir le petit potager De toute façon, je vais éviter de refaire, de refaire des vidéos dessus parce que vous avez, ça, vous avez déjà vu et revu. Donc, vous avez déjà qu'il y a quand même pas mal de choses que vous avez déjà vu. Donc, ça ne sert pas forcément à grand chose que j'en fasse plein. Allez, on va tout mettre dans la raffinerie. Et j'ai oublié les, les plantes roses. Mince, on va les faire. De toute façon, j'ai loin d'avoir tout débloqué, mais bon, après le truc c'est que je vais pas refaire euh... des vidéos, parce qu'après, vous allez revoir les mêmes choses, donc euh, ça va un peu vous énerver, donc euh, on va éviter. Mais bon, vous avez quand même vu pas mal de petites choses. Hein. Alors, il y a tout plein de trucs là. Voilà. De toute façon, après, je pense que je ferai plein de choses en off pour tout découvrir, pour tout avoir à 100%. Comme ça, euh, s'il y a une nouvelle mise à jour, vous verrez que j'aurai bien bossé. Que j'aurai bien, bien bossé le jeu. j'ai aussi explosé tous les gardeaux que j'ai pas encore explosé en trouver plein bah, j'en ai des pourris mince tant pis ça on va nourrir ceux qui ont besoin voilà on va mettre ça là on va mettre 10 portes picotes ici comme ça après le reste je peux les garder pour ailleurs peut-être en mettre 5 ici à moi. on va tout mettre hop oh, c'est pas grave Je pense que tout ce qui est porte rose, je pense que je les mettrai toutes dans la raffinerie parce que ça rapporte pas grand-chose. J'avance celle-là. les petits pleurs roses, s'il vous plaît voilà on va mettre de toute façon le restant de milieu on va mettre ce qui reste là de peu là toujours la raffinerie peut-être pas les pleurs milleuses. Enfin, pas les 19 voilà après on va tout ranger dans la raffinerie puis on va s'arrêter devant la raffinerie je suis ah, j'ai oublié d'aller récolter ce des plantes on va y aller avant que je m'arrête parce que là je sens que je dis que je vais m'arrêter mais après j'ai oublié de j'espère qu'il manque des choses allez perfect Ça va, c'est pas cher ça. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Alors, poire picote, c'est dans les fruits, ça. Comme ça On s'en va tous les neuf dernières. C'est pas leur favori mais c'est pour les nourrir quand même parce que les pauvres ils sont fins. Voilà, on va ramasser les ça. Je préfère tout ramasser quand je passe parce que comme ça, au moins, c'est bon. Est-ce que ça a poussé ça Oui, c'est bon, ça a poussé. Parfait. Pour nourrir les radioactifs, en mettre de côté. Alors, parfait. On va aller voir les petites pleurs taqueuses. Alors, où sont toutes mes pleurs taqueuses, s'il vous plaît j'ai eu peur d'en avoir j'ai retiens. Euh, ouais bon on va on va vite euh, vider les poches qu'est ce que c'est moi parce que là je sens qu'il y en a il, y a des, il y a plein de coco et c'est pas très bon ça c'est pas très très bon tout ça ça va ils sont en pleine forme voilà est ce que je leur ai donné à manger à eux je vais mourir, on va mettre ici, là 10 là aussi Et je crois que les autres ils sont nourris Peut-être en mettre 5 pour les quantiques parce qu'eux ils font vraiment n'importe quoi. Et ça. Je ne laisse pas sans manger eux parce qu'ils sont très casse-pieds. Encore les mosaïques qui sont peut-être embêtants, mais bon, c'est pas non plus la catastrophe. Mais bon, euh, pour euh, les cantiques, c'est la catastrophe quand ils mangent pas. C'est horrible. Allez, 10 là. On va mettre 5 plantaqueuses là. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, je vends les dernières. Et on va s'arrêter là. De hein, toute façon, il euh, n'y a plus grand chose à faire à part euh, euh, faire grossir d'autres gordos. Mais bon, après. Euh, pas forcément le plus intéressant donc euh, j'imagine que ça vous fait perdre un peu d'intérêt en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo sur ce je vous dis ciao bye tout le monde j'espère que vous allez continuer à me suivre bye bye